Chapitre 64. 1. Je vis encore d'autres visions dans ce lieu désert. J'entendis la voix de l'ange qui disait, « Voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre, qui ont révélé les secrets au Fils de l'homme, et leur ont enseigné à connaître l'iniquité. »